Julien Sansonance, bonjour. Bonjour euh, ouais. Alors euh, Julien, votre euh, roman « Septembre éternel » est en liste pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2022. Ouais. Euh, Septembre éternel euh, commence par un drame. Un homme euh, qui, sur un banc, euh, dans l'est de la France, euh, se suicide. Mmh. Et puis en même temps, euh, Septembre éternel raconte le parcours d'un libraire euh, qui part de la région de Grenoble et gagne Paris pour vendre la mort dans l'âme, sa librairie à un géant du commerce en ligne. Mmh. Alors, qu'avez-vous voulu raconter avec euh, Septembre éternel j'ai d'abord voulu parler de la France. Hein. C'était le, le premier projet du livre « Comment parler de la France ?» Et puis la France, tout de suite, c'est un ensemble de représentations, de clichés, de stéréotypes. Comment parler de la France en tant qu'écrivain suisse aussi hein. Et puis j'ai eu envie de parler de cette France finalement un peu plus périphérique. La France qui est apparue finalement à la lumière médiatique euh, avec le mouvement des Gilets jaunes en réalité. Hein. J'ai voulu suivre cette rivière qu'est la Loire, une rivière très particulière dans l'histoire de France. On pense au château de la Loire, on pense à Peggy aussi qui a écrit autour de la Loire. J'ai voulu finalement descendre la Loire avec mon auteur et puis bifurquer un petit peu vers Paris à la fin. Votre héros s'appelle Marc Calmet il euh, profite de ce road movie en quelque mm -hmm. sorte, enfin euh, ce road book, ce road trip, mm -hmm. pour se souvenir euh, de, sa, de sa jeunesse, de son amour, de la musique. Et il y a un chanteur qui traverse tout le roman, c'est Michel Sardou. Alors pourquoi Michel Sardou Que représente-t-il à mm -hmm. vos yeux Michel Sardou représente la France populaire des années, disons, 70, 80, 90. Voilà, pour moi, c'est un symbole, effectivement. C'est aussi le symbole, finalement, d'une ascension, d'une phase de plateau, et puis d'une forme, non pas de déliquescence, le terme est trop fort, mais une forme de, de lent déclin, finalement, qui nous, qui nous menace tous. Hein, on est tous... Euh on est tous soumis, finalement, à cette, cette force de gravité, d'une certaine manière. Et je trouve intéressant de mêler, finalement, le destin de mon personnage, le destin, indirectement, de Michel Sardou aussi, et le destin de la France, finalement, c'est... Voilà, c'est des, des trajectoires, finalement, historiques et personnelles qui se, qui se retrouvent dans le livre. Mmh. Euh, votre héros et l'ambiance générale est une ambiance assez déprimée, pessimiste, mm -hmm. mélancolique, en colère. Ouais. Euh, euh, en quoi êtes-vous êtes peut-être proche euh, de l'état d'esprit de mm -hmm. votre personnage Julien Sansonan Êtes-vous mm -hmm. aussi quelqu'un qui porte un regard désabusé, pessimiste sur l'époque que nous vivons je crois qu'en 2022, il est quand même difficile d'être optimiste quand on parle de, de la France. Enfin, ça peut être discuté, hein, mais j'ai l'impression que les signaux sont, sont plutôt relativement négatifs. Hein. On sent une crise euh, crise sanitaire, naturellement, mais crise sociale, politique, qui a précédé d'ailleurs la pandémie. Hein, crise... Euh euh, voilà, je, je, je trouve que les signaux sont, sont plutôt rouges en ce qui concerne la France et assez globalement la civilisation occidentale d'une manière générale. Et je pense que l'écrivain aussi a ce rôle finalement de, de, de sentir ces signaux-là et d'essayer de les retransmettre sous forme littéraire, idéalement. Votre personnage principal, Julien Sansonnant, c'est libraire. Mmh. Quel est votre propre rapport au livre bah, naturellement, j'ai euh, ai, ai toujours aimé les livres, mais mes deux parents sont, sont enseignants, hein. donc j'ai baigné dans les livres, effectivement. j'ai pas forcément tout, toujours eu envie d'écrire, d'ailleurs. Hein. Souvent, les écrivains disent oh, depuis, que, depuis que je me souviens, depuis que je suis né, j'ai eu envie d'écrire. Ça n'a pas forcément été le, le cas. Je pense qu'il y a des, des étapes dans la vie, comme ça, des, des, euh, euh, des apprentissages qui font qu'on en arrive euh, parfois à avoir envie d'écrire, effectivement. Mais euh, oui, et puis la librairie a été l'occasion aussi, le prétexte finalement, de, de parler un petit peu du livre, de la scène littéraire française aussi à travers ce personnage de libraire. Hein. Euh, des fois il y, y a comme ça des prétextes qui entrent en jeu pour pouvoir parler de certaines thématiques et la librairie était une thématique qui m'intéressait effectivement. Vous avez eu, vous avez plusieurs vies, Julien Sansonance, une vie dans la politique, une vie dans la littérature bien sûr, oui. une vie aussi dans la santé publique puisque c'est votre profession oui. actuelle, oui. Euh, une vie de mari, de père de famille, euh, laquelle de ces vies euh, vous plaît-elle, vous parle-t-elle le plus la prochaine, j'ai plutôt envie de me, de me projeter sur, sur l'avenir que, que sur le passé, effectivement. Euh, la vie politique était extrêmement riche, même si je n'ai pas une carrière non plus mirobolante, hein, mais une petite carrière locale. Et d'ailleurs, je reviens avec beaucoup de plaisir à Lausanne, euh, là où j'ai été élu. Il y, a, il y a une relation un petit peu sentimentale, comme ça, hein, et personnelle avec cette ville. Euh, la vie de père de famille, évidemment, c'est tout à fait autre chose. C'est une... Une vie absolument passionnante et riche aussi d'expériences. Ces, ces vies se nourrissent d'ailleurs. Hein. On a tous plusieurs vies, hein. je ne pense pas être particulier à ce titre-là. Je pense qu'on a tous plusieurs vies, plusieurs casquettes, plusieurs masques en réalité qu'on porte à, à différents yeah. moments. Et euh, ben voilà, la littérature et la, la possibilité aussi d'en rajouter d'autres, finalement, de jouer avec d'autres personnages, de s'inventer d'autres vies. Euh, C'est aussi ça, la littérature et le mmh. roman en particulier. Mmh. Euh, vous êtes aussi, enfin, Julien Sansonance, un lecteur absolument passionné. Euh, S'il ne fallait choisir qu'un seul auteur mmh. euh, tiré de votre bibliothèque idéale, mmh. quel serait cet auteur euh, mmh. ou autrice et, et pourquoi Alors, je vais parler d'un livre de la littérature suisse qui est important, qui est paru déjà il y a, il y a assez longtemps, hein, qui s'appelle Mars de Fritz Zorn, euh, qui est un livre qui a marqué à l'époque, hein, qui est une critique finalement de la société bourgeoise suisse à travers un personnage qui a... Un qui apprend qu'il a un cancer en réalité et qui lie ce cancer finalement à tout le contexte social. En réalité, c'est en quelque sorte la Suisse qui lui a donné le cancer. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. C'est un livre qui est un petit peu daté, euh, mais qu'il faut avoir lu, je pense, quand on s'intéresse à la littérature suisse. Hein, cet auteur n'a publié qu'un seul livre. Euh, il est mort très jeune, naturellement, de son cancer. Et je pense que c'est un livre qu'il faut avoir lu quand on s'intéresse à, à la Suisse d'une manière générale et à la littérature en mmh. particulier. Merci pour ce conseil, donc Mars de Fritzhorn. Votre livre à vous, Julien Sansonance, c'est Septembre éternel. Il est paru aux éditions de l'Air.